Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, PlayStation, Xbox et même Nintendo Switch et de tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'asso NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de Lasso comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors merci à vous par avance et bonne vidéo <musique> Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique comme toutes les semaines Ça faisait un petit peu plus d'une semaine puisque l'épisode 5 est sorti exceptionnellement en avance concernant l'épisode 6 de la série The Last of Us sur HBO Alors tout d'abord avant d'attaquer on l'a appris euh, cette semaine, ce week-end, enfin le week-end dernier la saison 1 de The Last of Us sur HBO va arriver en DVD, en Blu-ray, en Blu-ray 4K, etc. On vous met les liens dans la description de la vidéo pour précommander, sachant que si vous passez par les liens dans la précom... enfin, dans la description de la vidéo, eh ben, une partie de votre achat sera reversée à Naughty Dog Max. Ça ne vous, Ça vous nous coûtera pas plus cher. Vous vous paierez le prix normal, mais il y a une petite partie, c'est un lien d'affiliation, qui sera reversé à Naughty Dog Mac pour soutenir la chaîne, nos projets Et notre site puisqu'on rappelle que toutes les équipes Sont bénévoles donc merci par avance à ceux qui précommanderont cette saison 1 Et en attendant on va parler de l'épisode 6 Vous allez voir que cette, cette critique Va être euh, la partie Non spoiler va être très courte euh, Et je vais beaucoup développer La partie spoiler parce que un petit peu comme dans l'épisode 3, on est dans un épisode qui s'éloigne complètement de ce que l'on a dans le jeu vidéo, donc c'est assez compliqué pour moi de, de partir sur une critique non spoiler, mais je vais faire quand même quelques retours. Et juste pour vous dire, j'avais quand même très très hâte de, de, de vous parler de cet épisode 6. Donc du coup, c'est parti pour la partie non-spoiler. Et donc, on va commencer tout simplement euh, bah parce que le, le fait que, voilà, comme je vous l'ai dit, ça change drastiquement de ce que l'on a dans le jeu. C'est 3 mois plus tard, donc limite, voilà, euh, l'automne saute. Euh, on n'a pas d'automne, donc ça, ça, ça, ça, ça va créer un petit effet d'ascenseur émotionnel où on va se dire, oula euh, là ils ont peut-être zappé beaucoup de trucs Etc, enfin on va être très perdu. Je vais pas développer pour le moment On retrouve donc Joël et, et Ellie en hiver Qui sont à la recherche de Tommy Et directement on est euh, avec la rencontre de Marlon et Florence, qui sont deux personnages, deux nouveaux personnages qui sont introduits dans The Last of Us et que l'on n'a jamais vu dans, dans, dans le jeu, en fait, et qui explique un petit peu, qui essaie de donner des informations à, à Joel et Ellie, mais qui explique un petit peu en me disant que là, là où ils vont, là où ils veulent aller, c'est quand même l'endroit le, le plus dangereux, c'est là où il y a le plus en plus infecté enfin, machin, enfin, ils sont en train un peu de les dissuader, mais Joel euh, est dé déterminé à retrouver son frère. On rappelle hein, que Joel est toujours dans cet objectif de. Retrouver Tommy pour pouvoir avoir des informations sur les Lucioles euh, et un petit peu pour euh, bah, demander à Tommy de finir la mission et hein, donc de, de dégager Ellie pour que lui retourne à Boston. Voilà un petit peu où on en est dans, dans cette aventure de The Last of Us. Et donc du coup, euh, on voit directement que l'on est dans quelque chose qui se donne complètement de la, de la trame du jeu mais... Ça va revenir puisque finalement il retrouve euh, son frère Tommy, il retrouve donc les, les habitants de Jackson et là en fait il y a des changements qui je vais pas pouvoir développer encore une fois mais qui sont vraiment extrêmement éloignés du jeu mais qui sont ultra intelligents. C'est vrai qu'avec le recul en fait tout... Ah, J'ai failli spoiler mais on verra après mais vous allez voir qu'avec le recul il y, y a une grande partie du jeu qui aurait été compliqué à... A, a adapter, donc il a fallu le, le changer et en fait là ils ont, ils ont réussi ils ont réussi et c'est trop bien parce qu'on voit encore une fois que le jeu de Gabriel Luna donc qui incarne Tommy est extrêmement bien fait euh, il joue très bien son rôle il tient bien son rôle on voit la tension qu'il y a entre les deux frères on sent qu'ils sont à la fois heureux de se retrouver mais qu'il y a des blessures du passé qui ne sont pas totalement renfermées et que leur relation est loin d'être euh, bah, des plus euh, des plus amicales des plus, des plus fortes on sent qu'il y a qui a un lien fraternel mais quand même on sent qu'il y a pas mal de retenue et que c'est très électrique et qu'à n'importe quel moment ça peut ça peut péter et donc j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce. Ce, ce, ce, cette relation qui est mise en avant Et euh, on peut voir que c'est quand même très loin De la relation fusionnelle Qu'ils peuvent avoir dans The Last of Us partie 2 euh, Donc là encore hein, je ne peux toujours pas euh, décrire Mais il y a la fameuse scène du ranch Celle que j'attendais le plus Parce que pour moi c'est l'une des scènes les plus marquantes De The Last of Us Et peut-être même l'une des scènes les plus marquantes De l'histoire du jeu vidéo Et à l'heure actuelle, là où je tourne la critique Je n'ai pas encore vu la version française de la série Mais rien qu'en VO le jeu d'acteur de Pedro Pascal, le jeu d'actrice de Bella Ramsey, le, la mise en scène, l'adaptation, les plans de caméra, les dialogues, tout est là, bordel. Je regretterai une chose, c'est la musique. On n'a pas la même musique, etc. Mais à part ça... Voilà, à part ça, c'est incroyable, c'est les frissons, les, les, les petites larmes qu'on retient et tout, de se dire, euh, voilà, c'est formidable, le jeu d'acteur est incroyable, euh, voilà, c'est fou, c'est fou, et, et l'épisode va se terminer où justement, eh ben, euh, il se passe comme dans le jeu, Joël décide euh, de ne pas laisser euh, abandonner Ellie, et en fait, on se dirige vers... Euh, l'université de Colorado qui là est extrêmement fidèlement reproduite, c'est vraiment bluffant. Et, et voilà, on a les singes, on a tout ça, tout ce qui fait le jeu. Donc là encore, la finalité reste la même dans cet épisode. L'objectif c'est de retrouver euh, Tommy pour avoir des informations sur les Lucioles. Et à la fin, et eh ben euh, Joel finalement n'abandonne pas Ellie. Ils ont des informations sur où se trouvent les Lucioles, direction de l'université du Colorado. Le point A, le point B restent les mêmes, mais entre. Il y a plein de changements et c'est ce que l'on va voir dans la partie spoiler dès maintenant. L'épisode attaque donc avec les deux nouveaux personnages et là vraiment grosse surprise, on n'est pas en automne, on ne verra pas le barrage, on ne verra pas tout ça et là même au début et eh ben ascenseur émotionnel, on se dit mais attends, on va même pas voir la scène du du ranch. En fait qu'est-ce qui se passe En fait, Joel a directement décidé comme en plus Neil Druckmann et Craig Mazin ont annoncé que Joel serait quelqu'un de plus humain etc. On se dit en fait il a zappé, il, il décide en fait de garder Ellie et là là, là c'est catastrophe parce que là je me dis c'est le moment primordial de The Last of Us, c'est l'une des celles que j'attendais le plus, c'est l'une des celles qui m'a le plus marqué, le plus touché et là on se dit mon dieu qu'est-ce qui se passe Donc on découvre deux nouveaux personnages, Marlon et Florence euh, et on se dit bah en fait, c'est ça en fait. En fait, là, ils vont partir dans quelque chose de complètement différent. Ils vont euh, complètement mettre de côté l'automne pour passer directement en hiver pour rattraper le retard qu'ils ont pour pouvoir terminer le jeu. Et là, tu te dis, aïe. Ça commence mal, ça commence mal et finalement l'épisode 6 c'est mon épisode préféré au niveau du 3, voire limite un petit peu au-dessus du 3, donc c'est pour vous dire. Et donc du coup, ben on, on, on, on, on sait pas du tout ce qui va se passer. Euh, pendant vraiment 10, 10, 15 minutes, moi j'étais un peu là, très sceptique en mode aïe aïe, aïe. Et finalement, euh, ils se font euh, attaquer par des gens et là tu te dis qu'est enfin tu te dis, c'est déjà le gang de, de, de David et tout, tu te dis, mais, mais, mais c'est pas là que ça se passe, normalement c'est pas comme ça. Et là tu commences à te dire, bon les gars, je sais pas ce que vous faites, mais on n'est pas rassuré. Et là en fait, on se rend compte que non, c'est les habitants de Jackson, c'est Tommy et Maria. Et là tu te dis, ah, ah, et là tu te dis, bon. On va voir. Et en fait, on a des retrouvailles avec Tommy. Euh, et en fait, non, c'est même Tommy n'est pas là. Mais en fait, tu le, tu, tu le comprends justement parce que moi, j'ai reconnu Maria, l'actrice qui joue Maria. Qui, bon, là encore, hein, on va le dire dans les commentaires, toutes les choses racistes, etc. Ça va dégager. Euh, on peut avoir une opinion, on peut avoir... Mais il faut le faire dans les règles de là. Et il faut le faire avec bienveillance et avec respect. Tous les commentaires désobligeants, absurdes, racistes, comme les commentaires homophobes, ça supprime et ça dégage de la chaîne. Nous, on n'est pas là pour, pour se faire masse d'abonnés, masse de vues. Nous, on est là pour partager euh, notre passion dans la bienveillance. On n'est pas à, à la recherche euh, en mode SDF de euh, un petit abonné par-ci, par-là. On s'en fout. Nous, ça, ça bannit. C'est un, un ban. Nous, on n'est pas là pour euh, lire des choses désobligeantes, manque du respect, etc. Même si ce n'est pas envers l'équipe de Naughty Dog mag mais envers les acteurs, etc. Donc, vous avez droit d'avoir un avis. Vous avez droit d'être d'accord ou de ne pas d'accord. Par contre, les racistes et les homophobes décomplexés qui euh, insultent à tout va, etc., ça n'a pas lieu d'être ici. Donc voilà, vous êtes, vous êtes prévenus. Donc moi, j'ai reconnu forcément l'actrice qui incarne Maria, puisque, eh ben oui, ce n'est pas une petite blanche blondinette, mais c'est une, une actrice noire et... Et bah forcément, moi ça me pose aucun souci puisque euh, le caractère du personnage est respecté, le jeu d'acteur est bon, donc bah je m'en bats les couilles en fait qu'elle soit euh, noire, jaune, rouge, blanche, euh, verte ou euh, voilà. Donc euh, voilà, si les choses sont dites. À peu près, c'est une adaptation du jeu, ce n'est pas un concours de cosplay, et donc bah, ça me ça me va complètement. Et donc du coup, euh, via en, en, en dialoguant, euh, Joel comprend que c'est le groupe de Tommy et Maria comprend que c'est le frère de, de Tommy. Et donc on, on arrive dans la ville de Jackson et là, la ville de Jackson est modélisée. Et là on se dit « Oh yeah !» yeah c'est trop bien parce que Jackson on le voit que dans The Last of Us Partie 2 ou à la fin de cette séquence de l'automne dans The Last of Us Partie 1 avant que Joel et Ellie aillent au, au Colorado dans l'université du Colorado on voit Jackson en arrière plan et là on est dans Jackson donc là tu commences à faire plein d'histoires en mode on va voir euh, Ellie, euh, Dina et Jesse euh, jeunes et tout etc enfin, on va voir toute la ville de Jackson et effectivement on voit cette ville de Jackson déjà les retrouver avec Tommy vont se faire en hiver et j'ai trouvé la scène en fait hyper intéressante et hyper intelligente qui n'y pas Tommy en fait et que, et que on, on nous fasse aller dans Jackson et que les retrouvailles se font dans Jackson on voit qu'ils sont ultra heureux de se retrouver enfin que c'est trop bien euh, on, on voit vraiment la vie de Jackson comment c'est un petit modèle de paradis en fait au milieu de ce monde post-apocalyptique et je trouve ça mais super intelligent vraiment je j'ai trouvé ça super cool on zap complètement la partie du barrage qui là encore je trouve il est tellement mieux moi la partie du barrage c'est vraiment pas la, la partie que j'ai préférée c'est même une des parties du jeu que j'ai la moins aimée je trouve qu'elle est pas très passionnante que voilà elle apporte pas grand chose au jeu euh, et donc du coup je trouve ça tellement bien euh, surtout que ça ajoute quelque chose de plus naturel de plus logique dans le récit vraiment je trouve vraiment qu'il y a une continuité c'est super bien fait hein. On a un gros rappel à The Last of Us Part II, forcément, puisque euh, et ben, et ben la vie de Jackson, quoi. Et ça nous prépare quelque, certainement à la saison 2. Et moi, je suis quasiment sûr qu'à mon avis, des séquences de la saison 2 ont d'ores et déjà été tournées pendant la production de la saison 1. J'en suis quasiment certain. Euh, Jackson est fidèlement reproduit avec sa grande allée, ses bâtiments à moi, en bois, sa salle de réception. Euh, j'ai adoré ce moment. Vraiment, j'ai adoré ce moment. En fait, c'est à la fois tellement mieux ancré dans The Last of Us Part 1 mais aussi tellement... Euh, euh, un hommage à The Last of Us Part II que moi j'étais ultra comblé. Les retrouver, comme j'ai dit, avec Joel et, et Tommy gagnent en intensité et en émotion par rapport au jeu. Et là encore, bah, j'ai adoré, c'est un grand oui. Épisode, cet épisode nous montre bien que Joel n'a pas encore fait le deuil de la perte de, de sa fille avec quelques légers souvenirs poignants. Et euh, on découvre un peu la ville, euh, la vie dans, dans la ville de Jackson avec des enfants qui jouent, des personnes qui travaillent. Euh, je suis quasiment certain qu'à un moment par contre on voit Dina parce que moi c'était ma grande... En fait je me suis dit un petit easter egg sympa où euh, ceux qui ne connaissent pas The Last of Us ne, ne vont même pas en fait y prêter attention. Mais en fait peut-être que pour ceux qui ont un petit détail comme Linou que, qui fait des détails et des, des débats avec nous et qui a ce sens cinéphile qui a plein de détails et qui voit plein de détails. Je me suis dit pour des personnes comme ça, peut-être que dans un an, deux ans quand la saison 2 sortira, ils diront hey mais et Dina et Jessie on les avait vus dans la saison 1. Et ça j'aurais beaucoup aimé, j'aurais beaucoup aimé mais, mais je crois qu'il y a une, une, à un moment une petite référence à, à Dina. Je euh, je veux pas, je veux pas euh, me faire des idées mais il y, y a une fille en tout cas qui lui ressemble et qui semble observer Ellie et, et Joël. Et je suis quand même déçu qu'il n'y ait pas cette easter eggs où clairement on fait allusion à eux. Parce que je pense que ça aurait été vraiment cool pour euh, à la fois ceux qui connaissent le jeu se dire « Ah bah il y a une petite référence sympa » mais à la fois pour ceux qui connaissent pas et ben, euh, un easter eggs pour la, la saison 2. On, on découvre la fameuse salle de bal euh, qui 5 ans plus tard euh, sera le théâtre où Ellie et Dina vont s'embrasser. Et là cette dernière fut euh, transformée en salle de cinéma. Et c'est tellement apaisant, en fait on a vraiment l'impression de revenir en, en, en... c'est un lieu de vacances en fait, on a l'impression d'être en vacances, c'est un camp de vacances à la, à la neige où voilà, bah, le soir on regarde des, on regarde des films dans, un, dans une salle, etc. et tout le monde vit en, ensemble, où, où ça a l'air tellement serein, tellement safe. Et c'est une bouchée d'air de, de, frais, quoi. J'ai vraiment, vraiment, vraiment, vraiment aimé ce passage. À un moment, Ellie va rendre visite à Maria chez elle. Et je suis quasiment certain que la maison est une grosse référence à celle de, de Joël euh, dans la The Last of Us Part 2 avec le salon sur la gauche et euh, la, la montée d'escalier. Contrairement au jeu nous n'avons pas une mais deux discussions entre Joel et son frère Donc la première est un peu brute, conflictuelle quand Tommy annonce qu'il va être père et que Joel vit assez mal la situation Donc ça c'est un gros changement aussi par rapport à The Last of Us Partie 2 Et du coup là je me pose plein de questions en mode mais dans la saison 2 qu'est-ce qui va se passer Est-ce que Tommy va vraiment avoir son enfant Est-ce qu'il va se passer un événement tragique qui va le perdre euh, Et je me rappelle plus justement s'il n'y a pas une histoire comme ça où Tommy a perdu son, son enfant dans, dans The Last of Us Partie 2 Je... Ça me dit quelque chose maintenant que j'y pense, mais euh, mais en tout cas, je me dis, mais dans le 1, en tout cas, ils n'en parlaient pas. Donc, ça va être hyper intéressant de se dire euh, bah, qu'est-ce qui va se passer. Et donc, cette première, euh, cette première conversation entre Tommy et Joël, elle est. Voilà, on, on sent, comme je l'ai dit, qu'ils sont heureux de se retrouver, mais il y a encore des plaies du passé et c'est encore très tendu et à tout moment, ça peut péter. Donc, il y a cette conversation et euh, forcément ben Joël le vit mal vu son passé euh, tandis que la deuxième conversation, celle où Joël annonce à Tommy l'immunité d'Eli, est bien plus calme, bien plus posée Joël raconte toute l'histoire depuis le début, il évoque son passé, ses craintes un certain rêve qu'il fait chaque nuit où nous avons euh, droit à un jeu d'acteur mais juste parfait de Pedro Pascal cette scène m'a littéralement donné des frissons et euh, c'est une des scènes très fortes de cet épisode et euh, comme beaucoup en fait, cet épisode en fait. Pour moi c'est une masterclass. Il y a, y, a, y a aucun sans faute, aucun sans faute même dans l'adaptation. Je... Voilà, je j'ai pas les mots. Bien entendu, pendant cette deuxième conversation, Ellie a entendu un morceau de la conversation et c'est ce moment qu'elle comprend que Joël va vouloir l'abandonner et donc on assiste à, donc à la fameuse scène du ranch et là c'est complètement différent, c'est à dire que Ellie ne va pas s'échapper à cheval, elle ne va pas euh, sans, euh, esquiver une horde d'ennemis où nous on va devoir euh, tuer tout le monde sur notre passage et ça ça aurait été tellement mal fait dans le jeu enfin dans la série, on aurait eu plein de gunfights ou alors bah, on aurait eu juste une balade à cheval pour aller au ranch et aucun ennemi, ça n'aurait pas coller et donc du coup de faire ça dans Jackson mais je trouve ça fantastique, surtout que la, la, la maison et la chambre de la petite fille et la scène est parfaitement respectée. Et là les amis, on assiste à un grand moment qui va encore mettre une claque à plein de gens. Autant ceux qui connaissent le jeu comme moi et que j'ai quand même eu mes frissons, que j'étais comme ça en mode euh, c'est prodigieux. Autant à ceux qui ne connaissent pas. Et là aussi j'ai à nouveau hâte de faire le débat avec Linou qui ne connaissait pas la série pour voir cette scène, comment elle a vécu parce que tout y est, l'intensité, l'émotion, la, la froideur et, et, et, et, les, et les mots durs de Joël. Voilà, j'ai des frissons juste à en reparler euh, parce que c'était euh, incroyable. La chambre du ranch est identique à la chambre de la maison, les vêtements de Joël, les vêtements d'Elie, les plans de caméra, les dialogues, tout est pareil. C'est juste exceptionnel, des frissons comme je vous dis. Et par contre, ce n'est pas la même musique, là, ça je vous l'ai dit aussi en, en, dans la partie euh, non-spoiler. Et ça, je regrette. Ça, je regrette parce que la musique apportait énormément plus. Euh, alors après, pareil, hein, j'ai vu, euh, comme je vous l'ai dit, en fait, moi là, vous l'avez compris au bout d'un moment, j'ai vu déjà euh, toute la saison et, euh, et en fait sur les épisodes 5, 6, 7, 8, 9, c'est des épisodes qui ont été faits en, entre entre novembre et janvier Novembre 2002 et janvier 2003 Et c'est pas des épisodes terminaux, finaux, euh, final Sur euh, les musiques etc Et sur les, les VFX Donc peut-être qu'il y a des petits changements Donc voilà, moi bon, les critiques sont préparées un peu à l'avance Donc on verra en tout cas dans le débat je dirais Si c'est pareil pour moi Mais, mais voilà, c'est vrai que la musique là je regrette J'aurais vraiment aimé avoir, euh, euh, avoir celle du jeu Parce qu'elle était vraiment parfaite C'est ce qui faisait que la scène était incroyable Le lendemain finalement, Joël décide de rester Et dès ce moment la relation Joël et Ellie Va considérablement se renforcer un peu comme dans le jeu, hein, c'est vraiment le, le basculement, c'est le moment où vraiment leur, leur, leur, leur relation devient un peu fusionnelle Où vraiment c'est la relation père-fille qui, qui se met en place Et donc du coup bien, on va découvrir un nouveau périple pendant plusieurs longues journées de voyage Joël apprend à Ellie à tirer à la carabine Ce fameux moment que j'avais euh, tant regretté dans l'épisode 4 On le retrouve ici et ça fait plaisir Et euh, on va avoir également une musique euh, Voilà, pas n'importe quelle musique A Path New Beginning Qui est la, la musique finale du jeu Et qui passe terriblement bien avec des super plans de caméra Donc là encore, est-ce que dans l'épisode 6 que moi j'ai vu Qui n'était pas le, le définitif Est-ce que cette musique va être placée à ce moment là Mais là j'espère parce que là elle passait superment bien Vraiment euh, Donc voilà voilà cet épisode qui continue, qui continue, on se déroule déjà vers la fin et c'est tu du... Voilà, tu vois pas le temps passer, il dure une heure mais tu vois pas le temps passer, c'est Jasmila Sbanic qui a, qui a réalisé et Jasmila, merci, c'est un grand chef-d'oeuvre. Il vient ensuite donc le, le moment de l'arrivée de l'Université du Colo Colorado, là encore. C'est quasiment parfait, c'est tellement fidèle au jeu, nous avons même droit à l'accueil avec des singes. On s'y croirait, c'est top. Joel et Ellie qui découvrent que les Lucioles sont partis euh, en direction de Salt Lake City. On a encore des références avec les tags des Lucioles qui sont présents comme dans le jeu. Et donc, eh ben, ils vont devoir poursuivre à nouveau leur chemin. Mais bien entendu, c'est à ce moment là que ils se font attaquer et Joel va se retrouver blessé d'une manière moins impressionnante que dans le jeu. Puisque cette fois, il ne va pas tomber d'un étage, il va se faire mais... On va pas se mentir, dans le jeu c'était quand même très hollywoodien, genre personne n'aurait survécu à ça, donc là c'est quand même moins impressionnant que dans le jeu, mais plus crédible, en tout cas c'est vrai que, que voilà, euh, c'est plus réaliste, plus crédible, et l'épisode s'achève ici en laissant sur un gros cliffhanger en mode, mais Joël va-t-il survivre ou pas Et là, là, j'ai hâte de voir euh, les réactions des gens, et notamment de Linou qui ne connaît pas, parce que nous on sait que notre Joël adoré va survivre, mais ceux qui ne connaissent pas, Aïe aïe aïe euh, Donc voilà en tout cas les amis euh, Voilà pour cette critique de l'épisode 6 Moi je vous le dis pour le moment C'est mon préféré je pourrais pas dire si c'est les... Peut-être même un petit peu au dessus de l'épisode 3 On va pas se mentir parce que c'est une masterclass Sans nom et donc, euh, donc voilà J'espère en tout cas que vous, vous aurez apprécié euh, cet épisode, cette critique. Rendez-vous dès demain pour le fameux débat avec Linu qui n'a jamais vu, mais aussi euh, les équipes de PlayStation Inside et euh, mes équipes de Naughty Dog Mag. Sur cela les amis, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, eh ben, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag. Salut à tous